Chanson dans une librairie, c'est un avant-champ que je vous propose, c'est du moulin au moulard. Le moulard est plutôt brin, le moulard est plutôt bris, il est vrai, chapet, il est bris, châssis. Il y a le moulard est plutôt blanc, matières, le moulard est plutôt bris, il est blanc, coquin, il est bris, concis et sans y penser je sais ouvrir les yeux comme ça et les refermer tout de suite je sais fermer les yeux longtemps et faire comme si j'étais morte je sais faire je sais oui je sais faire ça je sais dire des histoires je sais le faire je sais dire des histoires avec des gens qui meurent avec des héros qui ne savent pas ils vont mourir. Je sais faire ça les yeux fermés et sans y penser. Oui, je sais faire ça. Moi aussi, je sais faire des choses. Je sais faire. Ah. Nous avons vu les usines désaffectées, vu les industries pétrochimiques, usines à gaz, centrales électriques, réacteurs nucléaires, oui. la domestication des êtres, le contrôle des flux le bitume. Brûle nos semelles, respirer, notre seule vertu respirer, non pas Un renoncement respiré, sans peur, sans déchirement du temps certain. Attendez la promesse d'un appel insoupçonné, mais personne, jamais, n'est venu personne, n'a entendu l'appel. Le moment qui s'en mêle, pensées s'en mêle, on est au recouclié et on ahane, on allait et on ahane. Est-ce que souvent ça vous arrive que souvent ça allait et j'ai mis pareil et c'est les mêmes goûts et ça vient s'empêcher, ça vient se tordre et ça vient s'égosiller, ça s'égosille dans le tuyau, ça comme qui dirait dégorge. Est-ce que souvent ça vous est arrivé d'avoir comme un goulot et d'être en même temps, au même moment dans ce goulot-là et vous voulez passer en même temps et que Amen. ça s'égorge et c'est en s'égorgeant pareil, c'est en venant au goulot et ça s'étrange tellement ça veut sortir? de pied de main les doigts avec de pied, des allez mesdames et messieurs, c'est Paché, c'est Paché !»« La proche est ouverte, prochaine à de tout doit s'en aller, tout doit déguerpir, Tout corps pas jeté sera brisé, qu'on se le dise. »« on y va Une femme Une Une aussi Égalité à partout Und dann wird es auch noch ein gutes Tu viens avec... Là, ça pas là. ça ne pas là. on ça va pas là. Bah D'abord il, il y a la question de l'accent, ah, ouais, ce ne sera pas le même accent. Mets-toi là et dis ton poème, fais ton poème. Déjà ça compte, après je suis mort, tu regardes, tu le liras comme tu voudras. Mais tant que je suis vivant, la façon dont je le fais, ça change tout. Alors moi je voudrais savoir justement, c'est quoi la différence entre dire un poème et faire un poème Il n'y en a pas. L'oral et l'écrit, c'est un cliché qui est, euh, qui est théologique. Euh... Pourquoi c'est un cliché d'abord Parce que euh, quand un texte est écrit, euh, ça reste de la parole, c'est-à-dire qu'il implique euh, une mise en voix, une gestuelle, un sujet avec un corps, une pensée, euh, un sexe, etc. C'est la même opposition qui a justifié euh, des hiérarchies entre les langues, entre des langues euh, qui avaient les des langues qui avaient l'oral, et ça, ça s'est retourné, on a fait des hiérarchies de culture, etc. etc. Euh, on ne peut pas définir euh, le poème parce que euh, le poème en fait penser euh, beaucoup plus qu'il n'en dit. On peut par contre réfléchir sur ce que font les poèmes, sur ce qu'ils nous font, en quoi ils nous agissent, en quoi ils nous transforment, en quoi ils, euh, ils touchent notre pensée, en quoi ils nous situent autrement par rapport au monde. Henri Bichot, par exemple, je veux dire, comment tu, peux, comment tu peux vivre quand tu sais comment il est mort non, il est comme ça, dans son hôpital, tout seul, là, sur le, entre la porte de euh, devant et la porte je ne sais pas trop quoi, et puis il y a une infirmière qui est une mastodonte incroyable, et puis lui, il va crever, ça y est, il va crever, c'est fini, il va crever. Et la gonzesse elle éclate, parce qu'il meurt avec un courage, une dignité absolument incroyable, et la première infirmière se met à chialer. chalet, elle dit, c'est rien, madame, c'est rien, c'est un poète qui meurt. Qu'est-ce que tu veux que je le dise écrit, moi, quand je le dis comme ça, j'ai les poils comme ça Si je le lis, je m'en fous. Ou presque. Donc tu peux pas dire ça par rapport à ce, à, par rapport au poète, tu peux pas dire qu'il peut se contenter que de Ce c'est pas possible. Nous on a la chance d'y être, quoi, être, de faire partie de ce mystère, quoi, des fois, des fois. Et des... moi en fait, c'est ce qui me fait vivre, euh, sans rigoler, quoi, c'est ce qui me fait cheminer, quoi. Sinon je serais vraiment dans la merde, quoi, alors que ça ne sert strictement à rien. Une autre représentation, qui est, euh, le poème, c'est d'abord une, une situation euh, dans le langage. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est euh, amené à penser quelque chose qu'on ne sait pas encore penser, on est en situation de poème, on est en situation d'expérimenter par le langage. Il n'y a pas seulement poème dans la poésie, mais qu'il y a poème chaque fois que de l'impensé s'invente. Par exemple, je sais pas, en mécanique, ou en philosophie, ou en science, ou quand tu es chez ton boucher que tu sais pas décrire le petit morceau de viande là que tu veux, mais que tu vas impérativement quand tu commences à dire qu'il se désinsonne par le sang, que les côtés adverses s'aspergent. Bon. On débite On débat on débat on démarre on va démarre va Ça démarre Ça existe depuis... Ouais. 50 ans. Oui, et, et, et c'est la même chose. Euh, merci d'abord d'être là. Hein, c'est notre endroit. C'est là où nous travaillons, c'est là où nous cogitons, etc. Hein, mais euh, avec votre présence ici ce soir, il hein, euh, y a tout de suite un mot qui qui me revient avec une, une, une certaine angoisse, c'est d'un de, de, de nos plus grands poètes, Victor Hugo. Hein Seul le, le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Or, oh, vous êtes venu faire de la musique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire hein hein et il y a une chose qui arrange tout, hein, c'est la présence de Poitlin. <rire> hein Alors avec lui, la musique hein, reprend, euh, euh, euh, disons, ce Son rôle reprend toutes ses possibilités hein, et reprend, hein, euh, disons, toutes ses raisons d'être. Et j'en ai fait l'expérience à Marseille parce que les Parmi les plus beaux spectacles que j'ai montés, hein, je n'ai pu les monter que parce qu'il était à la mairie à ce moment-là. Il a quitté la mairie, fini, plus rien. Voilà. Donc, euh, dans l'accueil que nous vous faisons, hein, euh, nous, prononçons, nous prononçons un nom qui nous est cher, celui de Julien. Poids de vin, et puis hein, que la soirée soit grande. Yes, okay.